Salut, bonjour, bonjour Alors, de quoi on parle aujourd'hui Je vais vous parler de l'importance de multiplier vos rêves, votre vision Donc je demande et je reçois la capacité de parler avec exactitude Je demande au Saint-Esprit de m'inspirer et je déclare aussi que vous recevez euh, correctement, de façon claire tout ce que je vais dire tout ce que je vais partager avec vous voilà euh, beaucoup d'entre vous vous me suivez depuis un bout et euh... vous croyez en vous mais vous avez un peu le diable ne fait que payer un peu après cette vidéo je veux que tu oses tu pas acheter la voiture que tu voulais acheter depuis là je veux que tu ailles euh, louer l'appartement qui est cinq fois plus que ce que tu perds actuellement là. je veux que je te retourner dans, dans un pays où les gens le, le loyer normal c'est 500 euros 700 euros et que toi tu ailles louer ton appartement à 2000 euros oui votre problème j'ai mis une vidéo ce matin sur youtube je vous à aller sur ma page youtube mon contenu youtube et mon contenu facebook c'est pas la même chose donc ceux qui sont sages ils sont déjà abonnés sur ma page youtube donc ce matin je vous ai donné euh, un petit fouet j'étais très très bruyante et très vous êtes le reflet des personnes qui sont autour de vous vous êtes le reflet de ce qu'ils ont permis que vous soyez et que vous fassiez je suis occupée ma chérie et sans le savoir je suis occupée qui bavade je... le câble qui bavade il n'y a pas de souci je suis occupée Laisse-moi bavarder, tu as compris non Tu demandes ma façon de faire. J'ai la permission de, de, du monsieur qui possède cet endroit. Voilà. Donc, vous devez euh, vous devez marcher par la foi, mais surtout vous devez saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc, vous allez voir que votre entourage sera parsemé ou encore euh, habité parce que vous avez permis. Pas des personnes qui vont, euh, malheureusement, ces personnes vont vouloir vous ralentir. Malheureusement, ces personnes vont, euh, euh, et elles vont vous dire qu'elles vous protègent, hein? elles vont vous dire qu'elles vous protègent. Elles vont vous dire, non, tu sais, euh, euh, la moyenne des personnes ici paye euh, euh, 500 000, pourquoi tu vas aller payer en tout cas 2 millions? Ça nous prend normalement, pour payer un terrain, il faut économiser l'argent pendant 4 ans. Comment tu crois que tu peux payer ton terrain en un mois? Personne n'était avec vous quand vous étiez en train d'étudier les lois de l'attraction. Personne n'était avec vous quand vous étiez en train de, de visualiser toutes ces choses. Je me rappelle en 2008, là que j'ai commencé, je me suis dit, je crois qu'il y a quelque chose en moi. Je crois que je peux. Je crois que je crois que... À ce moment-là, j'étais encore... j'avais pas de papier. Et les six prochaines années, j'avais toujours pas de papier. Je n'avais pas de situation. Donc, I was broke and busted, comme on dit. Je lis, je lis, j'écoute Napoléon Hill. J'écoute, j'écoute, j'écoute, j'écoute. Après, je viens et je dis, oh, mais tu sais, voilà, les noix ici, là, pensent comme ça, là. Les noix ici font comme ça. Voilà, tu vois. Hmm. Et je me suis rendu compte que ce qui me bloquait toutes ces années, parce que j'aurais pu écouter... Euh, ou lit ses livres, et une semaine après, je manifeste grand. Oui, oui, viens. Elle m'a dit qu'il y a un gars qui est en train de vouloir déranger dis dit que le de la Vadeo. Je J'en ai rien à foutre. Il est locataire dans cet endroit. Donc, si tu dis lui dis que y a quelque chose à faire, il, il, appelle, il appelle à Boya. Dis-lui ça, s'il te plaît. Je n'ai rien à discuter avec lui. Le poteau. Oui, c'est oui. peut-être à lui, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai poussé. Je l'ai recueilli. On a pris son poteau. On a pris. On a pris, on a pris son poteau. c'est à lui Oui, c'est à lui, c'est à lui. Il parle du lampadaire. Il parle du lampadaire, on le retire à l'instant parce que ça, ça élimine ça élimine l'endroit eux-mêmes. <rire> On a déjà un qui ici, là. Depuis le premier jour, j'ai senti la déception de ce homme. Jalousie n'importe comment, là. Donc, euh, vous devez, vous devez pouvoir... Ils ne savent pas comment je peux vous expliquer ça. Ils ne savent pas pourquoi j'ai trop, trop de vibrations. J'ai commencé à faire le direct. Il y a quelqu'un qui est venu qui est en train de faire un scandale à l'extérieur. J'ai dit que je ne sors pas. Je ne vais même pas me mélanger à ça. Trop, je, je, je protège mon énergie. Bon. Quand j'ai commencé la loi de l'attraction, j'étais en Angleterre, je n'avais pas de papier. Et je me suis rendu compte que je reste dans la nuit, j'écoute les vidéos, j'écoute les séminaires. Je crois que je peux. Je vois peut-être, euh, payer peut-être 12 000 pentes pour un programme, ce n'est rien du tout. Payer, après, le lendemain, dès que je me réveille, je fais face aux Camerounais. Voilà. Euh, tu vois, nous ici-là, on cherche seulement l'argent que l'État va donner. Si tu as tes petits bénéfices de 900 pounds le mois, tu cherches encore quoi? Et ça ne correspondait pas avec ce que moi, je voyais de moi. Du coup, je peux dire que je suis un peu ok, je suis camerounaise, non, je ne vais pas quand même. Et tu voyais souvent ce truc là qui sort, c'est des trucs des blancs. Ça, c'est pour les blancs là-bas. Ça ne marche pas. Mais, je me suis toujours dit que quand les gens s'y parlent, même Bob Proctor, père à son âme. Quand j'écoutais Bob Proctor, je sens comment mon corps vibre. J'écoute... Écoutez, le programme le plus cher de coaching que tu aies jamais vu, c'est seulement l'illusion. C'est l'illusion. Tu vois, peut-être, coach William, tu vois, un de ses programmes, c'est 2 000 euros. Tu dis, ah! Je me rappelle le jour où j'ai acheté un de ses programmes à 2 000 euros. Oh, oh! Mm -hmm. Je suis sorti d'un sommeil. J'ai dormi, je me suis réveillée, donc je, je suis allée en ligne, j'ai payé avec le sommeil dans les yeux. C'est quand j'ai fini, je dis que... Trois heures plus tard, il après quand je paye, il me contacte, il me dit, « Ok, tu as payé mon truc, si on va, voilà, on aura rendez-vous tel jour. » C'est là que je dis dit, « What did I just do? » Parce que l'esprit connaissait que Si ça avait ma tête normale, si là, j'allais avoir peur. Votre problème, c'est parce que vous voyez encore les choses trop... Euh, euh, quand on te parle de, de loyer au Cameroun peut-être, quelqu'un paie un million de loyer hey! un million l'argent d'un terrain te voilà hein? un million voilà ton problème et ce que vous devez comprendre si quelqu'un est en mesure de sortir un million l'immeuble où tu vas vivre tu ne vas pas voir n'importe qui là-bas est-ce que vous savez que dans la ville où vous êtes, même à Bafoussam, il y a les gens qui payent le loyer de 1 million? Vous n'avez pas... vous hey, C'est un footballeur qui a peut-être... Euh, il arrive là-bas, il veut vivre. Tu crois qu'il va aller où vivre? Il va arriver peut-être à l'hôtel. On va dire, bon, monsieur, il y a des chambres de 20, 25 000. Vous savez, vous faut même qu'il ne peut pas partir là-bas. Et à un moment de ma vie, je me suis dit, je suis fatigué de traîner en bas de l'échelle. Je veux offrir les services aux gens. J'ai dit, je vais faire le pain. Le ping, le pain qu'on mange le matin, là, qui coûte 10 000 francs la baguette. Et il y aura les gens qui vont acheter. On t'emballe la baguette, Le carton seulement coûte même déjà 5 000. Quand tu ouvres comme ça, là, tu t'attends à ce que le pain saute, ça te parfume tout le corps. Les gens vont acheter. Mais votre problème, c'est que d'abord dans ta tête, dans l'image que tu as de la somme. Doit d'abord changer. L'année passée, passée, parce que j'ai passé mes deux ans d'université. De de, de, de, de, de, de, de, de, vous qui êtes en Europe, là, c'est quand vous allez venir en Afrique. Venez résister en Afrique 10 ans, c'est là que vous allez comprendre que l'Afrique va t'apprendre des leçons. Quick, quick, quick. Quick. Quick, quick. J'arrive, première, première année, j'étais suis allé, j'ai loué une voiture que je payais combien Je payais la voiture à 350 000 au mois. Quelqu'un me dit « Tu pars Tu loues la voiture !» Il dit que je peux pas, je, je peux pas. Et c'est même petit, il faut, il faut, la prochaine voiture, je vais prendre même que 700 000. Hey! Maman, la voiture La voiture Oui, la voiture. Mais c'est mieux tu économises ça, même deux mois, tu achètes, ou trois ou quatre mois, tu achètes une... Voilà le mot qui te saute. Une petite starlette. Une petite starlette. Votre problème, c'est que vous réfléchissez trop petit. Et vous demandez l'autorisation. Beaucoup d'entre vous, quand vous m'écoutez, non? Tu viens sur la base si tu m'écoutes. Tu dis, ouais, je peux, je peux. Ya, ya, ya, ya. Après, on te dit. Sors, tu vas aménager chez toi-même. D'accord? Il faut que je prenne une chambre de 15 000 francs CFA. Tu vois? Pourquoi, ma chérie? Commence pas un appartement de 100 000 francs le mois. 100 000, il a dit, oh non, oh my God. 100 000, viens prendre ça où L'immeuble là où il y aura ton appartement, chérie. Le quartier où il y aura ton appartement. Ce ne sera pas n'importe où. Et vous oubliez les vibrations. Vous vous êtes trop familiarisé aux gens de Bepanda. Trop. Tu restes comme ça, là, tu te familiarises à mon petit petit. Dans votre ville, il y a les endroits qu'on paye dix fois le loyer que vous payez chez vous. Tu penses que tu payes 700 euros. Il y a des gens qui paient 7000 euros par mois de loyer. Et ils sont contents quand ils sortent l'argent. À votre avis, dans le parking, dans le garage de, cette, de cet immeuble-là, tu vas voir quel genre de voiture. Les Lamborghini, les Ferrari, les Cayenne, les grosses Mercedes. Les gars. Ma, donc seulement marcher dans cet environnement là 1, 2, 3 jours. Tu vas commencer à voir différemment. Il, tu, il, me, il me faut même acheter la AMG là. Ah, il me. Wow, J'aime bien la couleur de.. Oh lieu de te dire, vraiment, le, on vient Le pain œuf c'est combien? 250. Non, non, non, il faut que je cherche là, on vend ça. À 175. Tu marches pendant une heure. Parce que tu veux économiser l'argent. Oh, oh, oh, oh, oh là là. Ce matin en sortant. J'arrive à un embranchement. Je suis vers pomme. J'arrive à un embranchement. Je vois une femme sur ma gauche. Jolie, bien habillée, avec les talons. Bien maquillée. Avec la peau soyeuse. Je dis, oh là là. Oh là là. Si la femme s'habillait comme ça, elle prend seulement un taxi course. Ça accompagnerait l'onction qu'elle veut avoir sur elle. C'est ça qui va faire la différence entre ceux qui font semblant. Vous faites semblant. Et ceux qui se lancent réellement. Bonjour à tout le monde. Ouais, je veux devenir riche, mais tu sais, oh, il faut qu'on économise ici, il faut qu'on économise ici. Tu vois, j'ai mis là-bas comme ça parce que, oui, tu vois, j'ai gardé le reste de nourriture depuis 4 jours parce que tu vois, je veux économiser l'argent. Donc, mon, ouais, tous les mois, j'économise 50 000, tu vois. Comment tu peux aller dépasser 50 000 en une soirée dans un restaurant? Hein? Mais économies d'un mois. Vois dans ta tête comment tu peux économiser 50 000 la journée. Tout chez vous, c'est un problème de vision. Je protège beaucoup mon environnement et mon énergie. Et moi, je crois à ce qu'on appelle le saut quantique. Quantum leap. Moi, toujours su que je n'ai pas... Je, euh, mais j'ai manifesté les choses parfois, il reste pour ça là. Je reste, j'ai une idée. J'ai envie de telle voiture. Je vous assure, trois, deux semaines plus tard, l'argent de ça sera déjà venu. Peu importe la somme. Peu importe la somme. Oui. oui. Peu importe la somme. Je sais qu'elle va... Chaque jour, je vais te parler de ça. Ah ouais. Tu sais, quand on va... Tu sais, je le bic tu es dit, de... du gardien. gardien oui. Non, mmh. Il faut qu'il déplace encore, quoi. Non, en fait, il sait veut juste qu'on qu entère parce que nous, nous avons besoin ils ont dans mais il y a une limitation. Vous lui l'avez plus entier. il lui l'avez plus Oui. Plus. Le gars là, c'est un Decepticon. C'est un Decepticon. Depuis que je suis là, il me cherche. Et je l'évite. Comment on peut éviter Je ne sais quoi. Non, c est, c est même... pas le qui C'est celui qui est dehors là qui l'a amené. J'ai même pris son numéro hier. Attends. Ce sont les gars frustrés, jaloux. Et je, je pèse bien mes mots. Depuis que je suis là, je ne je peux même pas le sentir. Je ne déteste pas les gens, mais c'est quelqu'un, qui ne peut même pas le sentir. C'est un menteur manipulateur. Euh... Voilà, voilà. Mars 22, c'est lui. Faut de faire. moi, il y a les énergies qu'elle je ne gère plus. Et c'est ça qui est votre problème. Tu te lèves, tu te dis, qui vous a dit que ta votre première voiture doit être une petite voiture Tu sais, comme c'est ta première voiture, tu sais, prends d'abord une petite. Je n'aime pas le mot petite. Je dis que je suis une grande femme. Tu me vois dans une petite voiture Tu me vois dans une petite voiture Je peux pas. Ah, tu vas voir. Tu ne connais pas le Camerounais. Hein? Tu vas voir. Tu achètes. Ah, tu as finalement acheté. Mm. Mm. Mm. <rire> tu vas voir. Quand une pièce va se gâter, c'est ça. Hein? Tu vas. N'achetez pas une. N'achetez pas deux. Mettez au moins le mot. Trois. Si c'est la, la voiture que tu vas acheter. Quand tu achètes ta première voiture, on dit ouais, hey, tu as acheté la voiture. C'est que tu vas me faire 5 ans avec la voiture. Non. Dans deux, mois, j'achète l'autre. Plus grande que ça. Tu as acheté le terrain. Hey. Hey, le terrain. Hmm. Vraiment, ils te font quand même 5 ans avant d'acheter l'autre. What? What? Oh non. Dans deux semaines, je cherche l'autre. C'est votre vision. Et dans votre entourage, vous avez toujours eu des gens qui diminuent votre vision. Et laissez-moi vous dire que c'est parce que ces gens-là ne font pas des efforts. Vous êtes confortable. Vous êtes confortable. Je suis le seul de ma famille à avoir la voiture. Mais il faut que je reste avec une voiture. Non. Chez moi, ici, j'ai l'espace pour six voitures. quand ça entre, moi, il met deux, deux ici derrière. De l'autre, il quatre. Pourquoi dois-je avoir une voiture? Et vous aurez ce que vous voyez. Quand tu achètes le terrain, on dit, ah, enfin. Tu as acheté le terrain. Tu vois, il faut que tu construises ce dessus même dans 10 ans. Hein. What? Je commence mon chantier dans deux mois. Pendant que je suis en train de commencer, je suis en train d'acheter un autre terrain. Et en même temps, j'achète la voiture. Et en même temps, je fais ceci. Quand vous serez tenté de rentrer en arrière, et quand ce que vous dit là, vous allez être tenté. Vous allez rester souvent les jours où on là, la dépression va commencer. Ta tête va faire que tu dis que... Oui, c'est parce que je ne veux même pas arriver à gérer une voiture. Oh, je vais mettre le carburant. Voilà, tous les jours je mets 20 000 de carburant. Ma chérie, tu dois mettre 50 000 de carburant par jour dans ta voiture. Hé! Hey, moi, je il veut ce qui ne consomme pas du tout, hein? Moi, il veut pas... La solution, est. Hein gagne plus d'argent, gagne plus d'argent, earn more money, vous, avez, vous devez vendre votre matelas, vous dormez quoi, souvent vous me voyez faire des trucs, oh, tu ne dors pas, tu ne dors pas, je dors pourquoi, j'ai mis une vidéo sur Youtube, Youtube c'est le même nom qu'ici, j'ai mis la vidéo ce matin, ceux qui me check avec et pas souvent, je parle avec toi à minuit. 5h30, tu me vois et de faire le direct ou la vidéo. Ou bien 6h30, tu vas poster la vidéo. Et généralement, j'ai fait la vidéo le matin, je poste là, là, là. Vous dormez. Tu es confortable. Et les relations, tu t'amuses dans ta relation. Tu vois, vous êtes là, vous avez un, un petit, un petit. Je déteste le beau petit salaire. On a notre petit salaire, on est déjà bien. Pardon pour partager ma vidéo. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que quand tu rencontres l'homme, ce qui fait que vous durez avant de vous marier Parce qu'il n'y a pas l'argent du mariage. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour faire le mariage. Il faut qu'on prenne deux ans pour économiser, pour faire la cérémonie qu'on veut. Mais je vous mets au challenge. La première fois que je me suis mariée, et c'était Speed. Speed. Il a proposé le 31 euh, octobre 2017. Le 27 novembre, 27 jours plus tard, on est en train de se marier. En fait, deux fêtes. Vous allez voir que beaucoup de choses qui vous retiennent, que vous avez voulu faire comme tout le monde, parce que les gens-là n'ont pas l'argent. Pourquoi tu peux entrer dans leur club Est-ce qu'ils connaissent la loi d'attraction? Est-ce que c'est là avec le sel Est-ce qu'ils connaissent sa visualisation Est-ce Est qu'ils connaissent ça Ils ne connaissent pas. Il faut quand même que ce que tu connais te sépare des gens. Ça doit te distinguer. Ils ne connaissent pas suivre leur intuition. Tu dis intuition, mais l'intuition c'est quoi Moi, je pense ce que mon patron me dit. Moi, j'ai quitté mon boulot, j'ai déposé ma démission. Parce que vais me lancer à mon compte. J'ai eu l'idée de... J'ai eu l'idée que je peux être consultante en, en, en, Je peux relooker les gens. Ils me payent. Par contrat, on me donne 500 000. Je peux avoir même 3 contrats, par, 5 contrats par mois. 2,5 millions Mais, pour, Tu travailles, on te donnait 150 000 au mois, non? Mais maintenant, votre problème, c'est que pour quitter de tes 150 000 au mois, jusqu'à tu arrives, on te donne 2,5 millions le million au mois là. Demande la discipline. Deuxièmement, tu vas quitter beaucoup de personnes. Troisièmement, tu ne vas plus écouter. Parce que parfois, ils vont passer un peu à, à, à travers les cracks, là, Ils vont venir devant toi. Tu sais, ne tu trouves pas que tu y vas trop vite. C'est ça là, vous faites vos commentaires. Là, et je dis, pardon, écoutez, vous ne me donnez pas la vie. Je ne vous donne même pas la vie non plus. Vous êtes ici là, parce que vous pensez que je vous inspire. Quelqu'un me crise ce matin me dit, écoute ça, c'est pour le salut de ton âme. Tu es bloqué. Si tu me regardes, tu te dis, je t'ai bloqué. Tu as compris? Je t'ai bloqué. Pour le salut de ton âme. Whatever. Parce que vous écoutez trop les opinions des gens. Vous prenez trop les opinions des gens. Tu sais, on m'a dit que ce n'est pas possible. C'est impossible jusqu'à ce que Jocelyne le fasse. Et j'ai des chroniques que si elle vous dit comment elle fait mes choses, je suis une grande manifesteuse. Il y a souvent les idées que quand ça tombe dans ma tête, je ne dis même pas à quelqu'un. Par exemple, que si elle dit Oh non, mais tu sais, il faut quand même. Levez-vous le matin, 5 autres. 4... J'ai parlé autre chose les ancêtres vous ont dit Levez-vous tôt le matin. Lève-toi entre 4h30 et 5h30. C'est là que tu vas avoir tes idées qui vont te donner l'argent dans la journée. Là. Mince, mais qu'on est -ce, là, c'est le hell, hell, hell Jesus is Lord. Vous devez comprendre que si je reçois l'idée, voilà, voilà comment moi je pensais. Eh. Si l'idée-là touche mon esprit, ça veut dire que je peux faire. You know, peu importe how crazy you say it is. You know, tu me dis, oh non, c'est fou ça. On est quand même au Cameroun. Et ce qui va aussi beaucoup vous aider, c'est de fonctionner avec la valeur. On me demande de donner 300 000 francs pour un kit ou bien un lavage. Si je ne me lave pas, si je ne pars pas au séminaire là peut-être, ou bien si je n'achète pas le, le livre ou le programme, je continue dans ma situation de pauvre, je suis bloqué. Mais dans ce sol, les 300 000, je paye. En un, mois, j'ai 3 millions qui est venu dans ma poche. Qui a perdu ou qui a gagné Qui gagne dans l'histoire Vous allez voir que vous allez... Serena Nakim Kam, je vais te bloquer. Okay, arrêtez de... Arrêtez. Voix pour moi, vois quoi. On vous parle des choses qui vont vous ouvrir l'esprit. Vous voulez tout convenir, on vient vous tout vous dire. C'est pour ça qu'elle ne fait même plus les séances où je vous parle là. Je ne fais même plus ça. Tu dois maîtriser ta destinée. Et quand une femme arrive, il dit, oh, dis-moi alors, dis-moi, je vais réussir ou pas, je vais réussir. J'ai dit, ne dépend pas des paroles des gens. Ne dépend pas des paroles des gens. Parce que si quelqu'un vient te dire que tu ne peux pas, même si tu pouvais. Même si tu pouvais. Alors, il a dit qu'il ne peut pas, non. Tu ne fais pas ça, pourquoi? Non, on m'a dit que je ne pouvais pas, on m'a dit que ce n'est pas possible. Tu vois, je n'ai pas fait la formation, je n'ai pas, pas, pas le, le profil qu'ils veulent, je ne peux pas, ça va, j'ai laissé une fois. Alors que l'idée-là est dans ta tête chaque matin. Pas déposer ton dossier là-bas. Va, dépose ton dossier pour immigrer au Canada. Ah, tu sais, je n'ai même pas le diplôme. Qui va me prendre, non, je n'ai pas le diplôme. Parce que quelqu'un t'a dit que tu ne peux pas. Parce que quelqu'un t'a dit Là, ne laissez pas les gens parler comme ça dans votre vie. Vous devez développer un mental. J'ai dit dans la vidéo ce matin que vous devez avoir deux shifts. 7h-17h 17h-23h 17 À tout moment, dans une journée passe, ne te dis pas que ouais, j'ai quand même... Tu dois savoir la valeur que tu as apportée aujourd'hui et ce que tu as pu mettre dans ta poche. La à Dubaï. Contacte-moi, inbox. Voilà mes numéros. Ben, il comptait venir à Dubaï. Donc si tu es là-bas, tu peux pas bien les choses. J'appelle la marchandise, je viens rien sur place. Moi, je parle de business, je parle de cash. Je veux pas les. Tu dois te rester à la fin de journée. Avant de fermer ton cahier à 17h, tu, tu, tu, tu, tu dis que tu vas arrêter à 17h. Tu as produit quoi aujourd'hui si Tu peux rester ça à, à, à 12h, tu, tu as pointé ta journée. Hein? Tu regardes en caisse comme ça, tu vois, j'ai fait 5 millions aujourd'hui, 10 millions. Au lieu de te relaxer, tu dis, bon, comparé aux 5 millions que j'ai fait hier, je peux pousser encore, je fais même, je fais même un 10 millions aujourd'hui. Tu bosses encore jusqu'à 18h. fonctionner avec le rendement ainsi tu vas te retrouver même pas pour te le payer tes employés au jour ils vont gagner plus tu vois peut-être que tu prends un employé tu le payes euh, 80 000 euh, le mois ça veut dire qu'il est dans les 2 500 la journée tu conditionnes le gars pour que quand il vient chaque jour qui te rapporte 300 000 francs donc que ce qu'il fait te rapporte 300 000 tu peux facilement donner 10 ou 20 000 par jour à ce gars. Faites 10 000 par jour, vous voyez combien ça donne. Pour 20 jours, ça fait 200 000. Ça fait 200 000. Et les 200 000, tu peux lui dire encore que s'il si l'améliore, il monte à 300 000. C'est comme ça que les Américains fonctionnent. C'est pour ça que le système de marketing de réseaux, c'est le meilleur. J'attends la fin du mois. Six heures doivent passer comme ça. Là, tu dis, qu'est-ce que j'ai produit? Et quand tu divises même les jours dans le loyer. C'est comme ça que tu vas voir. J'ai des moments où je partais. Je prends même une semaine dans un appartement où je paye 50 000 la journée. Je vois que si je produis dans ces journées là, si je produis 700.000, cinq ans, mais c'est rien. Si je fait une journée ici là, je fais 1.500.000, 5 ans, mais c'est rien. Changez votre réflexion. Changez le mindset. Vous allez voir que vous allez passer en termes d'investissement. Parce que quand tu es à ton compte, tu deviens investisseur. Tu deviens woman. Tu ne prends plus ton temps, tu donnes à n'importe qui. Oh bébé, tu sais, je veux... Tes yeux me plaisent. Il te prend trois heures de temps. Tu pars chez lui préparer, tu tournes. Pourquoi tu ne payes pas l'aménager, chérie? Why don't you pay for somebody to come and do it for you? Avec les trois heures de temps, là, je ne peux pas aller pointer, je me fais 200 000 francs. Et vous voyez que 200 000, c'est le, le salaire mensuel de quelqu'un dans ton pays. Ça veut dire que même en France, tu peux te faire par jour, tu peux te faire 2 000 euros. Oui. Multiplie par 20 jours. 10 jours, ça fait à 20 000 euros. Voilà comment tu peux te retrouver te payer ta maison en un an. Tu prends la maison de 300 000 euros, tu payes ça en un an. 6 mois. Tu changes ta façon de voir l'argent. Tu arrives avec 100 jours pour payer à la banque 700 euros. Gars, 700 euros, tu te les fais en une heure là. Je vais vous élever. Je vous dis souvent sur la page, c'est que quand vous n'êtes pas prêt à quitter, ça va vous bousculer. Quittez. Let me upgrade you. Il y a des petits, petits trucs que les gens vont faire, ça va mieux te déranger. Quelqu'un dit il prend tes 2 millions, 5 millions, il part avec. Au lieu de rester encore, tu parles les procédures, tu parles la police, tu fais les. Trois mois plus tard, il te dit qu'il va te payer en mensualité de 500 euros. Gars, tu sais quoi? Let me make some more money. Let me make some more money. That's how I think. Let me make some more money. Tu as perdu de l'argent. Ok, c'est combien de millions? Je te donne pour challenge. Fais-toi l'argent en une semaine. Tu vas oublier ton, la personne qui te, qui te devait de l'argent. Tu vas l'oublier. Tu vas me le bénir souvent dans tes prières. I bless you. Tu m'as permis de savoir que je pouvais faire 5 millions en une semaine. Tout ce qui vous manque, ce sont les objectifs. Si on te dit aujourd'hui que là où tu es là, si tu ne nous donnes pas 5 000 euros, 15 ou 20 000 euros, on va te tuer. Tu vas sortir ici dehors, tu vas courir comme une folle pour chercher les 20 000 euros là. Pourquoi tu as limité tes pensées Quand quelqu'un va te parler, quelqu'un t'appelle. Ah, tu peux... ah, Bonjour. ouais, tu n'as même pas, j'ai besoin de 20 000 euros là. Oui, oui, tu peux donner combien Tu peux donner combien tu vas arrêter tes fausses conversations. Tu seras focus. Focus. Votre problème, c'est le manque de concentration. Quelqu'un te drague, il tourne un peu un dès Dès qu'il t'appelle... Oh, tu es belle, tu as de belles fesses. Wow. Tu veux quoi? What do you want? Euh, tu sais, euh, je voulais savoir si tu veux... Je te plais. Je te plais. Je suis en train de me faire 20 000 euros dans 4, en 5 jours-là. Est-ce que tu peux m'aider? Hum? Est-ce que tu as un business qui peut m'aider? Tu fais dans quoi? Quand quelqu'un te drague, demande à la personne ce qu'il fait dans la vie. Let's talk business first, man. What do you do? <rire> Je suis arrivé à la banque l'autre jour pour faire un versement. J'ai vu un père qui est un peu comme moi. Le père m'a beaucoup inspiré. Je crois qu'il doit être, -être chargé comme ça. Là. Vous connaissez les père charging les chou-gada non. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il était au téléphone. Après, il dit, ouais, non, non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Oh, il, raconte, il raconte, je dépose le téléphone. J'ai lui, il a dit que je ne suis pas intéressé par elle. Il avait un petit avec lui qui comptait son argent. Donc, au lieu de l'acheter la machine pour compter l'argent, il a pris un petit. Il marche avec le petit. Le petit compte son argent. Écoutez, hein, venez voir les choses au Cameroun. Vous ne pas vous souffrir avec l'argent en Europe. En tout cas, continuons. Il a dit qu que je sais à dire au fils qu'il ne me plaît pas. Oh, je m'appelle, il a dit que j'étais à côté de lui. Je, dans mes billets que je compte parce que bon, je vais d'envoyer ma comptable je n'aime j'aime pas compter l'argent je compte, je compte, je compte je lui dis hein, vraiment je lui dis qu'elle veut l'argent il dit je sais qu'elle veut l'argent mais je ne, elle ne m'intéresse pas, elle m'intéresse, je donne l'argent je ris il dit mais toi par contre si tu veux l'argent, elle veut te donner il dit non, regarde, parce qu'il y a l'argent l'argent attends ne me distrait pas, tu compte mon argent je le snob, je continue à compter mon argent je dit que l'homme-là m'a poursuivi dans la banque le jour-là. Écoutez, mesdames, je vous ai dit à Dier, vous devez avoir votre argent. Après, il dit que ta voiture, c'est laquelle J'ai vu deux voitures, celle-là ou bien c'est celle Il se trouve qu'on a la même marque de voiture. Mais la mienne est une année ou peut-être deux ou trois ans moins que la sienne. Après ça, euh, j'avais l'argent que j'ai ramené euh, de mon voyage. Je voulais changer. Je me disais, il okay, faut que j'ai envie encore changer tout ça là. Il me dit que tu as n'importe combien sur toi, que je fais, je, je fais en Afrique de l'Ouest tout le temps. Voilà, je te change ça, là, là, là. Il partait faire un retrait de peut-être 5 millions de son compte. Il a directement compté mon argent. On a converti, là, là, là, il m'a donné. Bien sûr, il a pris un son pour pourcentage dessus. C'était correct. Mais... Et c'est même lui qui a couru prendre mon numéro. Daniel Ducam, tu veux me donner le chapeau? poste le chapeau, ça vient pas chez en... j'envoie pas chez à mais, mais, si elle ne vient jamais à Wondiaon, vient ne vient jamais à avoir ton chapeau. Ok, continuons. Arrêtez de courir. Je ne sais même pas, je vais vous formuler ça comment. Il fait une époque où je me retrouvais devant le jardin d'homme là. Quand il va me complimenter comme ça, je lui dis « Ah !» Vous connaissez un peu l'expression, non Et il a les usines, elle va voir son dialogue. Quand tu restes à la quelqu'un qui a la langue, tu connais. Reste à la route la personne, tu vois ces trois conversations au téléphone. Ne pas là au bébé. Non. Oui, ok, vous avez déposé le conteneur là-bas. Ok, oui, la marchandise, vous avez fait comment D'accord. Je t'envoie 15 millions tout à l'heure. Voilà les conversations. Même s'il faut. Si, pour moi, s'il faut avoir des amis avec qui parler. Chose, Mimi, tu dis que. Tu as eu le privilège d'attendre la nouvelle voiture de ton boss. Chop Mimi, pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu n'achètes pas la voiture en juin? C'est ce que tu demandes que tu as. Juin, c'est dans deux ou trois mois. là. Pourquoi tu attends jusqu'à sept mois? C'est beau, c'est long. C'est long. Ne pensez pas en bas. Pensez en haut. Euh, Daniel, envoie au nom de L.A.P.P.A. -P -P -A Junior. L.A.P.P.A. -P -P -A Junior. Tu mets le numéro de téléphone ici. Si. C'est en haut là. L.A.P.A. C'est mon coursier. Il va aller chercher ça. L.A.P.P.A. -P -P -A Junior. Tu envoies ce nom là. Il va aller chercher. Votre... Votre... Quand tu étais dans la voiture de ton boss, je suis sûr que tu entendais ces conversations. Écoutez... Quand vous êtes à côté des gens, ne vous voyez pas, oh vraiment, Hey, je suis dans la voiture. Hey, hey, hey, hey. Il t'a mis dans sa maison. Hey, hey, je vais toucher Je vais mettre mes pieds. Attends, j'enlève me me mes chaussures. Non! Waouh, j'aime bien ça. J'aime bien les fleurs ici. Si. Mm. Mm. Mm. Ça là, je mettrai ça chez moi. Hmm. Tu t'en joues sur le canapé, tu pousses un peu tes fesses comme ça là. Yes. Yes. <rire> Yes. <sighs> I need this house. This house, I need it. Very soon. Very soon. I, I need it very soon. Oui. De l'argent immobilier. J'ai lavé sa femme ici. Lequel Ok. Oui. Ça, c'est 2000. Les autres, c'est 1000. 1000. Mm. Il, y a, il y a un produit là-bas. Euh, il est en chantier actuellement. Demande-lui si avait, je lui avais donné le produit. Là, il doit baisser son chantier. C'est au, au salon là-bas, en bas. C'est noir comme ça dans la boîte. C'est de l'eau cuite. Douglas Ellie, on, on critique tes rêves parce que tu n'agis pas sur tes rêves. Arrête de dire aux gens. Fais. Tu es arrivé quelque part, on se dit « Ouais, elle vient d'arriver en Europe. » Elle va sûrement faire même 5 ans avant de... Après 6 mois, tu vois, tu vis dans un appartement de 1500 euros. Après 5000 euros. Hein? Tu veux nous montrer quoi? Parce que ces gens attendent que tu tombes. Mais ils ne savent pas que tu es connecté à la Reine Justine. Ils ne savent pas que ton mental... Votre... Votre tiennent tiennent dans votre vie... Par votre mental. Ta voiture. Quand ça se gâte un peu là, pap, garage. Faites tous les contrôles, mettez tout ce qu'il faut sur ça. Il y a, il y a encore quoi? parle le je à discuter. Hein? Mmh. Bah, je sais ce qui est moins cher, tu mets. Mais que? Mais que? Et là, la charmante, tu es de Tu as mis quel, quel, quel lien comme ça là? Et là, tu es qui? Parce ne peux pas être des sems qui Tu es des sems qui te prononces de te bloques une fois. J'ai beaucoup de Béninois qui sont en train de parler cela. Vous devez comprendre que tout tient dans votre vie par la puissance de votre parole. Hébreu chapitre 1. C'est maintenant que je comprends la Bible. Hébreu 1. Allez lire 1, 2, verset 1, 2, 3. Il tient la terre suspendue et tout ce qui est sur la terre par la puissance de sa parole. Ça veut dire que tout ce que tu dis, c'est ça qui maintient ton monde. Je te dis, Tu restes la tête, ce que tu dis de ta cuisine, ce que tu dis de ta maison, ce que tu dis de ta voiture, ce que tu penses. Parfois, tu ne penses même pas, mais tu dis. Et là, la charmante baille. Je ne veux pas parler de tu connais ici. Vous, vous devez... Euh... Mettez-vous à l'aise. C'est pour ça que vous devez faire beaucoup de visualisations. Développer la capacité de rester seul, vous voyez les choses. J'ai envoyé une fois euh, une de mes connaissances me représenter dans une réunion dans laquelle je suis entré. Et euh, cette réunion là, le genre de mon temps qu'on a d'abord mis, c'est déjà que ok, euh, il arrive là-bas, il me dit, maman. Quand on m'a dit d'entrer, j'avais même peur d'entrer. Que je suis dans une maison ici à Denver, là, que Ma Samia, c'est le Hélélé. et c'est comme ça. J'ai dit que film alors, tu envoies, je vois aussi. Parce que si elle n'est pas là-bas, elle veut m'inspirer de la déco des gens, là. Elle veut seulement m'inspirer. Ah, ils ont mis un palmier. Oh, je suis... oh nice. Le palmier euh, sur le frigo, ou bien sur la cuisinière, ou bien le palmier accroché. Je ne sais pas. <rire> tu dois acheter la voiture Shot mini, va arrêter de dire ça. Vous n'avez même pas encore la voiture, pourquoi Les voitures. Parce qu'il y a des pays, je pensais encore à ça ce matin. Je sais pas, je méditais et puis j'ai parlé avec une cliente aux États-Unis. Et je me suis dit waouh Au Cameroun, on a conditionné les enfants de telle façon que pour avoir ta première voiture, il faut que tu aies même 30 ans. Aux États-Unis, Quelqu'un a 16 ans, il a été fait son permis de conduire. 18 ans, ses parents lui achètent une grosse voiture. Combien d'entre vous, vos parents, vous ont passé un héritage C'est pour ça que vous avez beaucoup de choses à changer. Tu as ça, ta fille à 15 ans. Tu as acheté sa voiture, tu as mis de côté. Souvent, les week-ends, on s'est conduit un peu là. Oui. Quand il fallait un peu faire deux, trois courses là, puis, puis, tu pas conduit. C'est vous-même qui endormez vos enfants. Tu envoies l'enfant à l'université, tu, tu prends un appartement de trois chambres, tu mets l'enfant dedans. Pas de mettre dans... Une, de, de, de, 4 mètres carrés de chambre. L'enfant, ça, là. Eh, voilà le lit. Eh, eh, je sais, il faut que... Je dois avoir seulement deux habits parce que je n'ai pas l'espace dans, le, dans la moi. Hein? Alors, au fait, à moi, il fait dans tout. Il fait dans tout. Comment tu crois que l'enfant va finir la licence dans l'université? Là, il va sortir, il va voir l'argent. Il est habitué à la souffrance. Il est habitué à la souffrance. Pour manger, il sait qu'on va « struggle, struggle ». Et ton enfant à 15 ans, tu l'as déjà appris comment fait son argent donc, tu prends le crédit bancaire pour acheter sa voiture peut-être, mais c'est lui qui rembourse l'argent-là. Oh, encore plus beau. L'enfant paye sa voiture en quatre mois. Ou encore même, quand l'enfant a à 13 ans, tu lui dis, bon, on va cotiser l'argent pour acheter ta voiture, ok? Je vais te montrer. I'm gonna show you how to make some money. Je vais te montrer comment faire de l'argent. Ok. Tu lui demandes, tu achètes ses caméras, son ordinateur, tout. Lance ta chaîne YouTube. Tu lui le, tu le donnes Internet. Il est dans sa chambre tous les soirs. D'ici deux, deux ans plus tard, il a 15 ans et demi comme ça. Maman, j'ai à 100 000 abonnés. Mais vu, seulement sur YouTube, on me donne 10 000 par mois. Ok, bon. On va prendre 3 mois de cet argent. On va t'acheter une petite voiture de 30 000 hum? <rires> Tu as montré à l'enfant comment faire son argent d'abord. Même si tu portes ta patte au-dessus. Voilà ce qui nous a manqué, quand on grandissait. Parce qu'on doit se rééduquer nous-mêmes. Tu to learn everything by yourself. Nadine, sur t'inquiète pas, je vais te bloquer. Tu as compris? On pas de motivation. Aidez-moi, aide moi aide moi eh. Va te laver avec le sel, tu regardes mes vidéos. Tu ne peux pas faire l'autre là, tu laisses. Parce que ma, ma parole là, c'est le médicament. Si je m'ai écouté depuis 20 minutes, ma chérie, déconnecte-toi de ma page. Bloque ma page, ne passe plus jamais sur ma page. Tu pars. Il ne fonctionne pas avec les gens qui sont faibles. I don't, I don't function with lame people. If you want to be lame, stay lame. Lame, ça veut dire boiteux. Ou bien tu n'as pas un pied. C'est les paroles que je dis, là, ça ne peut pas te faire que tu vois que tu peux. Et tu ne oh, peux pas comprendre ma situation. Je suis veuve. Je suis orpheline. Je suis ceci. Oh là là. You're not getting it. Ce n'est pas ta place ici. Je veux dire qu'il avait conçu le temple. La, pour entrer dans le temple, tu vas donner 10 000 d'abord à l'entrée. La place de parking, 20 000 la journée. Donc quand tu viens au service, tu as mis 30 000 ça la partie d'abord au départ. On va parler de moi aux états unis que, oh, il y a une femme qui a construit un temple là-bas à Baduno. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mm -mm. les gens viennent en jet privé de, de, de Milan pour aller faire le service là-bas le dimanche. Piste d'atterrissage devant, devant le, le temple, devant l'église. Piste d'atterrissage. Tu as un autre chante hectare pour faire ça. It's vision. Vous partez à l'église, on vous supplie. C'est le temps de payer, de donner. Vous savez, le Seigneur est mort sur la croix pour vous. It's offering time. Quand on dit offering, on sait, tu prends ton porte-monnaie, tu arrêtes encore bien. fais C'est pour ça que tu es bloqué. Te voilà. Tu pas un homme se casse la tête pendant deux heures de temps. Il est sur la seule est content. Après, tu donnes ça en francs. Il y a no getting it ». Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas les choses. Mmh. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Hey. Et il y a un autre degré où tu as touché toi. Tu vois, si tu tapes comme ça, tu pars dans ton studio, ton ingénieur de son vient là, vous faites une chanson ensemble. Là, là, là, tape. Le soir, le single est prêt. Vous pensez trop petit. You thinking small. Vous pensez petit. Si tu m'écoutes depuis trois mois, tu n'as pas quitté ton boulot ou tu n'as pas lancé ton propre business ou bien tu n'as pas... C'est que I am not for you. Je ne suis pas pour toi. Je te chasse officiellement. Pas. Je ne suis pas à la télé. Parce que la télé, tu regardes, tu regardes. Après, tu éteins. Dès que je te lève de la télé, comme ça, tout ce que tu as vu là-bas, ça reste là-bas. Hein. Rien ne change dans ta vie. Okay. Donc mais Pour moi, c'est écrit. C'est écrit, on ça ma voix. Ils... Après tu vois si tu écoutes, elle parle bien. Elle... Ouais. Vous avez un problème de vision. Vous avez un problème de vision. Il y a des gens qui s'asseyent chez eux. À la maison. N'importe hein. où dans le monde, ils font l'argent. Toi, tu n'as encore te levé forcément aller, physiquement, là. Non. Et ils se font beaucoup d'argent, hein? Plein de plein de petits Tout commence d'abord parce quand une idée entre dans ta tête et que tu acceptes l'idée. Et que tu acceptes l'idée. Tu dis, mais c'est possible, ça? C'est possible? Parce que de toutes les façons, il si y a une chose qui est sûre, c'est que nous on va tous mourir. Maintenant, Drake avait dit Everybody lives, every, Everybody dies, but not everybody lives. Tout le monde meurt, mais pas tout le monde vit. C'est pas tout le monde qui vit. Vous êtes là, vous traversez la vie ensemble. Il y a d'autres qui sont là, Broken Buster. Mais d'autres qui sont là, c'est vrai que je n'ai pas encore pour l'instant, mais je vais quelque part. Tu prends ton don, tu m'as. Je sais que je, je reçois ça. Voilà. 200 millions, je construis mon usine. Voilà, je fais ceci. J'achète mes terrains. Ah, ah, six mois, j'ai fini tout ça. C'est une bataille d'abord avec vous-même votre propre mindset. Parce que ce que je vous pousse à faire, personne dans votre famille, même dans votre quartier, même peut-être dans votre ville, n'a fait ça. Personne. Personne. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia. Alléluia, et alléluia Amen. Quand tu restes, tu penses à ton futur. Mon futur est trop doux. <tousse> <tousse> Néfertiti, c'est ta bouche qui te bloque. Et bientôt, elle va te bloquer de ma page. L'esprit fermé, là. Vous devez être des gens qui captent facilement. Et tu parles à, ta, à ton propre cerveau. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que vous devez apprendre les, La, la crypto-monnaie, vous devez comprendre comment ça fonctionne vous devez faire des cours de trading vous devez apprendre comment fonctionnent les trucs, les bitcoins, les trucs comment ça fonctionne vous devez avoir un compte Binance Binance tu dis avant, le petit anglais là tu ne peux pas te forcer tu fais coq, coq, coq en parlant le nom le matin là tu dis que peut-être tu dois t'ouvrir parce que c'est la mesure de ce que tu connais et de, de l'ouverture de ton esprit qui va élargir j'ai une de mes filles qui a fait les le, le, le coups de trading qu'on avait lancés en novembre? Et quand il s'est dit, ses prières sont toujours différentes des pour les autres. Je vais créer une chaîne de crypto-monnaie qui va faire ça en Afrique. Je vais, si elle n'avait pas étudié la crypto-monnaie, elle ne peut pas savoir qu'elle peut faire ça. Ce que vous ne connaissez pas vos limites. Tu entends pas de YouTube, chaque jour YouTube, YouTube, YouTube. Ah, YouTube, ah, je ne sais pas, je ne connais pas arrêter la caméra, il fait comme ça, c'est pour ça que tu ne vois pas comment tu peux te, il y a des gens qui se font de l'argent seulement avec YouTube, ou Facebook, vous m'avez connu comment, hmm? Facebook non, la caméra c'est pas vrai, ça, voilà. Facebook non, Comment tu es en train de chercher le boulot là-bas dehors? Oh, oh, je veux mes 150 000, ou je vais mettre, 1500 ou 2000 euros le mois. C'est ça pour toi, c'est le top. Tu dois d'abord voir. Et c'est ce que tu as rejeté qui est en train de te faire causer préjudice. Tu es bloqué parce que tu as rejeté les choses. On prochaine quand qu'elle parlait des cours de, de, de, de trading ici-là, la prochaine fois qu'elle avait lancé, ça va faire le coup même à 1 million. l'esprit. Tu vois, quelqu'un prend l'argent, il met, il connaît quand il va retirer en bourse. Il va retirer, se retirer du machin rapidement. TAP, ça donne. Il a pointé sa journée. Il a pointé sa journée. Sa journée est pointée. Hein? Il peut rentrer, il peut... Maintenant, il peut aller se balader, il peut voyager. Il peut aller euh, à Criby. Quand tu es là, tu es assise quelque part dans un bureau. Tu souffres. Allô oui. Et demande, tu, tu as fait ta course. Est-ce que tu avais elle Mais ben, tu l'appelles, tu, tu vois là où elle est. Si tu, tu, peux, tu peux prendre quelques trucs pour rentrer avec. Tu avais elle, tu m'appelles maintenant pour demander que tu vas avec elle encore. Pourquoi Tu es là là-bas. Pourquoi tu m'appelles Allo. Prends des trucs qu'elle a acheté pendant qu'elle continue, tu rentres avec. Voilà, il faut économiser le temps. Et ce que je vous dis là, quand vous m'écoutez, vous rentrez dans une autre vibration. Malheureusement, quand vous allez partir... Euh, votre, vous allez voir, vous, vous sortez sur de mon direct vous allez voir votre mère, votre cousin, votre boss vous, re, vous replonger dans l'atmosphère qui vous bloque c'est vrai qu'elle parle, elle croit que c'est facile ce n'est pas facile mais il faut la détermination il faut la détermination bon, je vais vous laisser vous passez une bonne journée